Yos yos. J'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau que spécial donc, pas attention. Un couteau en de bivouac euh, que je viens de recevoir donc d'Allemagne. Le prix, c'est euh, à peu près je crois dans les 110 euros hors frappe de port. Hein. Donc 110 euros le, le couteau. C'est un couteau euh, qui n'est pas fait de main. Attention, hein. c'est un couteau de série, hein, qui est industriel. Hein. Mais, mais il est fabriqué en Allemagne, hein. c'est déjà fort. Euh, c'est un couteau donc que j'utilise quand je fais mes sorties en enduro moto et euh, donc en euh, bivouac, hein, quand je fais Donc c'est euh, J'ai dû en racheter un parce que l'ancien couteau je l'avais perdu. Donc j'ai repris le. relativement on va dire la même marque. Je sais plus je crois que c'est la marque Columbia, je crois. Euh, la marque de couteau. c'est pas une des meilleures marques, mais c'est une marque correcte. Hein. Euh, c'est pas un couteau donc style armé, c'est un couteau euh, euh, euh, comment s'appelle générique hein. mais c'est un couteau qui fait bien l'affaire alors je sais pas si je la filme bien voilà donc il se présente là comme, comme tel hein, avec une pochette pochette synthétique hein, c'est pas du cuir c'est pas de la peau rien du tout hein. comme je vous dis hein, c'est des couteaux qui, qui sont faits en grande série ensuite voilà vous le détachez et vous avez donc ce couteau voilà. la lame fait à peu près la taille de ma main en grande main <rire> je sais pas ça doit faire à peu près attendez je regarder par rapport à un téléphone un peu plus grand qu'un qu samsung a31 c'est une c'est une lame qui est voilà, assez robuste hein. le, la balance est bonne euh, le, le manche est en métal hein, comme la lame ça ne se dévisse pas au dessus c'est dommage maintenant on peut mettre des, des allumettes tempête euh, ou autre des fils de pêche, machin, comme vous avez tout de l'armée Là, c'est pour ça que je dis c'est un couteau générique. Il y a une scie qui est très tranchante également au-dessus. Un ouvre-boîte devant. La lame n'est pas ce qu'il y a de plus tranchant que j'ai vu, mais elle fait très bien l'office. Je veux dire, pour moi, je m'en sers en bivouac pour couper quand j'ai des poulets. Du poulet ou de la viande avant de le mettre au feu. Voilà, Quand j'ai des gros quartiers de viande, des gros je pense à ça. Ou également quand je dois couper de l'écorce d'arbre, des choses de la sorte. Et un couteau que vous pouvez utiliser également aussi pour la chasse, hein. si vous voulez un animal, il n'y a aucun problème, donc il coupe très très bien, mais c'est pas non plus du rasoir, hein. mais il coupe déjà bien, voilà, c'est une, une bonne lame, pour 100 euros, voilà vous en avez pour votre argent, sans non plus tomber dans, dans l'excessif. Hein. La pointe, euh, voilà, hein, bien pointue, il euh, n'y a pas de souci, il hein, n'est pas émoussé, rien du tout. Je vais le réaiguiser moi-même pour le re -oh, accentuer le, le, le, le tranchant de la lame. La garde donc est en métal. Il est fixé voilà, par des, des, des vis à, à, à laine. Donc une euh, pour dévisser, déviser, hein, faire sortir la lame, il n'y a aucun problème. Euh, les plus et les moins, les plus, on va dire qu'il est assez léger, pas trop trop lourd. La balance est bonne. Est, euh, vous avez une bonne prise en main avec. La garde est efficace, hein, voilà, on voit bien. La lame et de bonne facture. Je veux dire, il n'y a pas de défaut sur la lame, il n'y a pas quelque chose que voilà, c'est bonne. La scie est bonne, très coupante. Euh, le petit ouvre bot devant, c'est une bonne idée également. En moins, ils auraient pu faire au niveau du manche de le dévisser, surtout qu'ils ont fait la forme, mais ils n'ont pas fait le truc. Ça, c'est vraiment dommage. Euh, L'étui, c'est vraiment générique. Il n'y a pas de pierre à aiguiser quand vous sortez. Vous savez, vraiment, quand on les gens sort, sortent en chignon, c'est-à-dire il y a une, une pierre aiguisée, il n'y a pas. Et c'est pas de la poraille du tout, c'est du synthétique. Ça, c'est les gros points négatifs.